Alors, j'ai vraiment voulu euh, commencer à aborder tout ça parce que, euh, bah oui, l'objectif, c'est pas que la rencontre. Votre objectif, c'est l'amour. Et du coup, je vous propose tout de suite un premier sondage pour voir dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça. Si la personne te plaît lors de la première rencontre, lui proposes-tu directement de la revoir C'est-à-dire, lui proposes-tu pendant la première rencontre ou pas Et ou pas, ça peut être pas du tout, ou pas, ça peut être plus tard. Alors, du coup on part du principe que on s'est rencontrés, on ne sait plus, bah, c'est là que les choses de, commencent à devenir vraiment, vraiment intéressantes. Et, et c'est ce que je vous disais, ne nous trompons pas d'objectif. Notre objectif, c'est de rencontrer l'amour, ce n'est pas d'obtenir de, de, de, une rencontre. OK Donc, c'est vraiment ce chemin de la rencontre que j'ai euh, à cœur de vous partager et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à ce qui est ce troisième chapitre pour que vous puissiez avoir cette perspective-là, pour que la rencontre, même dès la proposition, vous ayez cette perspective de ne pas vous tromper euh, d'objectif. Donc on va peut-être y passer un petit peu moins de temps que les, les deux parties précédentes, mais pour moi c'est vraiment important que vous soyez déjà dans ce bain-là et, euh, et imprégné par, euh, par ce que j'ai à vous dire. La première chose que je veux vraiment vous dire sur le sujet, c'est que la découverte, elle se poursuit après la rencontre. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se tromper d'objectif. Parce que si c'est votre objectif de rencontrer, presque, hop, vous avez l'impression que ça y est, euh, j'ai rencontré ou je suis le roi ou la reine du monde. Euh, non, en fait. J'ai presque envie de vous dire, c'est là que vous démarrez la découverte. La, la découverte qui va être la plus enrichissante, la plus intime, la plus proche de l'autre. C'est maintenant que ça se passe. Donc, il n'y a pas le « ouf, c'est bon, on s'est rencontré, euh, on ne sait plus ». Garder cette perspective, garder cet état d'esprit de curiosité de l'autre, de découverte de l'autre, d'aller vers l'autre, de, de, de cette fluidité des échanges, ça se poursuit et ça se poursuit plus que jamais si on ne sait plus pendant la rencontre. Donc, il faut bien voir qu'on ne passe pas de « j'ai rencontré » à « je suis dans la relation ». Il y a un chemin entre les deux, entre la première rencontre et la relation amoureuse. Et ce chemin, il se construit pas à pas et à deux, évidemment. Donc, après la première rencontre, même si elle a conduit à un rapprochement, et, et, tant mieux, et tant mieux pour vous, il y a quand même tout à construire. C'est-à-dire qu'il y a rapprochement, ça donne une perspective sur les prochains pas. Mais ne perdez pas à l'esprit que cette relation, vous allez la construire à deux. Et elle va se construire à partir de quoi Elle va se construire à partir de justement cette soif de découverte, de curiosité, d'ouverture à l'autre, de qui on est. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus lui ouvrir qui nous sommes profondément et on va de plus en plus s'intéresser à qui est la personne profondément. Donc je veux vraiment... Pourquoi je vous dis ça Vous allez dire, bon, j'en suis pas encore là. Euh, mais pour en arriver là, je pense qu'il faut déjà avoir cet état d'esprit dès le départ. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. En fait... Ce qui va vous amener, à, après la première rencontre, à la relation amoureuse, c'est une succession d'envies. Tout comme ce qui vous amenait à la rencontre amoureuse, c'est une succession d'envie. Depuis le profil, jusqu'aux premiers échanges, jusqu'aux échanges qui se poursuivent, l'envie de se rencontrer, et puis l'envie de se revoir, et l'envie de se revoir, etc. C'est exactement le même état d'esprit dont... Essayez de ne pas voir les choses de manière très segmentée, comme si tout était très différent d'une étape à l'autre. En fait, c'est exactement la même chose depuis le tout début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Et c'est pour ça que j'ai juste envie de vous transmettre les, les bases euh, de la construction ou des débuts de construction de la relation amoureuse pour que vous ayez bien cet état d'esprit en tête, y compris dans la rencontre. Donc les bases, le mot du jour, <rire> l'envie, encore l'envie, toujours l'envie. L'amour ne naît qu'à partir de l'envie, pas à partir du besoin, pas à partir des contraintes, pas à partir des jeux doigts, des injonctions, etc. Alors il y a des gens qui sont ensemble et c'est pas à partir de l'envie, mais pour moi c'est pas vraiment une relation amoureuse. Donc c'est vraiment important de garder que tout ce qui doit être le fil conducteur tout au long de toutes les étapes, d'ailleurs qu'on a même vu dans les autres, dans les autres life coaching, c'est l'envie. Ça doit être le seul leitmotiv de votre quête amoureuse. La deuxième chose, c'est l'ouverture. L'ouverture de soi, l'ouverture à l'autre. Comme je vous disais, on montre de soi et on accueille ce que l'autre est en train de nous montrer. Parce que c'est toujours un acte courageux que d'accueillir. Et ça aussi, dans toutes les étapes, et y compris dans la construction de la future relation. Et la troisième chose, vous allez voir que je suis assez cohérente dans ce que je vous dis, c'est l'expérimentation, l'exploration, la découverte, encore et encore c'est pas parce qu'il y a eu bisou qu'on n'est plus dans cette curiosité, qu'on se dit « c'est bon, c'est emballé ». Non, c'est n'est pas ça l'état d'esprit. Euh, on est toujours là-dessus parce que la personne, rendez-vous après rendez-vous, on va de plus en plus la connaître, mais c'est pas après le premier rendez-vous qu'on la connaît non plus. Okay la deuxième chose, et qui vaut aussi dans toutes les, les, les, les, les étapes de la chaîne de la rencontre finalement, c'est se suivre le rythme de son cœur. Ça, c'est vraiment important. Et je tenais vraiment à, à vous donner cette perspective parce que c'est vraiment important qu'il n'y euh, a pas de rythme particulier à la rencontre. C'est pas euh, on s'est vu, euh, on, on a échangé trois textos. Donc, à trois textos, il faut que je propose de rencontrer. Puis après, on s'est rencontrés. Donc, euh, à la deuxième rencontre, il faut qu'on s'embrasse, etc. On n'est pas des robots. Donc, partez de ce que vous croyez être une norme parce qu'il n'y a pas de norme dans la rencontre. Et la seule norme, c'est la vôtre et la seule, le seul curseur, enfin c'est la vôtre, à deux, hein, dans les deux évidemment, c'est de suivre le rythme de votre cœur, c'est-à-dire le rythme, encore une fois, de vos envies, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui palpite ou pas d'ailleurs, et c'est ça qui va, qui va vraiment euh, pouvoir euh, rythmer la suite de ce premier rendez-vous. Alors, résultat du sondage. Si la personne te plaît, lui proposes-tu directement de la revoir 80% de oui. Ok, euh, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est... Enfin, en soi, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de comment, évidemment, on le, on le fait. C'est-à-dire que être dans euh, ce, ce flot de la rencontre et lui dire... Ça m'a... vrai, Encore une fois, regardez bien les mots que j'utilise. Ça m'a vraiment donné envie de te revoir. C'est une première possibilité. Je trouve que c'est quand même une bonne idée de le faire dans l'énergie dans laquelle on est. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Les 80% d'entre vous qui ont dit oui, je vous encourage à, à poursuivre. Après, les 20% qui ont dit non, bon, je ne sais pas exactement ce qui, se cache derrière, ce qui se cache derrière le non. Si vous ne l'avez pas fait au, en vous disant au revoir, par exemple, ou à la fin de la rencontre, faites-le tout de suite après. Vous savez, le fameux texto qui fait super plaisir après. C'est-à-dire, bah, ouais, cette rencontre m'a vraiment donné envie de te revoir. Point. Donc, dans les deux cas, qu'on les fait tout de suite ou tout de suite après, vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que cette, on reste dans l'élan. On profite de l'élan qu'on a eu pour justement euh, bah, dire son envie de, de revoir la personne. Alors, euh, les questions. Je vais prendre vos questions. Première question, Joss. Qui me demande, que dire après le premier rendez-vous pour revoir la personne à quel moment bah, Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de... ça tombe bien. C'est exactement ce que je suis en train de dire, Jos. Donc, du coup, de manière très pragmatique, je te récapitule les choses. Le meilleur moment, c'est quand on est dans l'élan. Si possible, l'élan, les yeux dans les yeux, pendant le rendez-vous, à la fin du rendez-vous. C'est très bien. Ça évite surtout qu'on soit là à se poser 50 milliards de questions parce que je suis sûre que quand il n'y a pas ce moment où on se dit qu'on a envie de se revoir, bah je suis sûre que là, ça turbine dans la tête et on est en train de se poser des questions. Puis plus le temps passe, plus on doute. Ah oui, mais peut-être que je ne l'ai pas plu. Peut-être que en fait, euh, il ou elle veut pas, etc. etc. Au moins, personne n'est dans le flou. Les choses sont dites. C'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus apaisant. Et surtout, on est dans, dans cette énergie-là. Euh, voilà, ce que je disais après, si c'est 5 minutes après par texto, c'est pas très grave. Mais, euh, mais en tout cas. Je crois que c'est intéressant de. Ce de, pas un feedback pour dire Ah, oh, t'es très jolie, t'es très méchante, t'es très intéressant ou intéressante, etc. C'est juste le feedback de votre envie. Dis-moi si c'est clair, Joss, appuie sur le cœur, si c'est clair. Alors, Auria 55, Comment sait-on que c'est le bon partenaire Ah, pareil, besoin de réassurance dès le départ, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On peut pas savoir que c'est le bon partenaire avant qu'il devienne le bon partenaire, avant qu'on expérimente le partenariat, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça ne se décrète pas au premier rendez-vous, en tout cas. Ce n'est pas parce que tu as fait un rendez-vous qui s'est bien passé que c'est le bon partenaire et ce n'est pas parce que euh, voilà, tu as aimé le rendez-vous, mais tu n'as pas eu un coup de foudre absolu que ce n'est pas un bon partenaire pour toi. tu vois. Donc, c'est vraiment important de sortir de cette croyance qu'il y aurait des signes irréfutables sur lesquels on peut s'appuyer, mais alors en fermant les yeux, qui dirait que c'est le ou la bonne partenaire. Ça, c'est pas vrai. Parce que sinon, tu risques vraiment de te fermer euh, dans tes rencontres, euh, en, en pensant qu'il y a vraiment quelque chose de précis ou qu'il y a un phénomène qui va se passer qui pourra te faire dire. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand je disais que le ressenti était vraiment important. Tu peux pas le savoir, tu peux sentir que il se passe un truc sympa et que tu as envie d'explorer. C'est tout ce que tu peux savoir et c'est suffisant, rien. Vraiment, c'est suffisant à ce stade-là. Alors, j'ai une question de Homme. <rire> OK. Euh, comment débuter une relation à distance Ah Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a... Je crois qu'on n'a jamais abordé ce, ce thème-là dans les, dans les live coaching. Euh, la question de la, la relation à distance... Euh, bah à la fois, ça marche exactement comme pour le reste, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de se revoir euh, C'est l'envie encore une fois qui va guider tout ça. En revanche effectivement, ça rajoute un élément supplémentaire qui est une forme d'organisation euh, plutôt que d'une spontanéité qu'on peut avoir. On peut avoir la spontanéité quand on propose de se voir de se revoir de, de fois en fois. En revanche, ça nécessite forcément euh, une organisation. Moi, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que déjà, j'aimerais bien que vous ne voyiez pas les relations à distance comme un problème en soi. Il n'y a rien qui, qui vous empêche, et surtout, qui est-ce qui vous a dit que l'amour, il était forcément là, euh, à, à 300 mètres de chez vous Est-ce que vraiment, si je vous dis que euh, l'amour, il est à 200 km de chez vous, et que vous allez vivre une super relation, vous allez me dire oh non, non, non, non, moi, c'est 300 mètres ou c'est rien Non, ça n'a pas de sens je crois que vraiment dans votre quête, soyez le plus ouvert possible en ayant conscience que l'amour peut être un peu partout et que quand il y a l'amour, tout s'arrange. C'est-à-dire que c'est une bonne question en fait, qui se pose. La relation à distance, ça veut déjà dire qu'on a suffisamment d'élan pour la personne, qu'on a envie de commencer à, à créer ou à construire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez ressentir ça Donc moi, je crois que c'est une jolie question, j'allais dire une question de riche quand on est amené à se poser cette question. Et dites-vous bien, que ce n'est pas les critères mentaux qui vont vous amener l'amour. C'est qu'une fois que vous avez cet élan, qu'il y a des sentiments qui commencent à, à se créer, les solutions pour se rapprocher l'un de l'autre, pour vivre cette relation, même quand dans le laps de temps, on ne peut pas forcément se rapprocher, cette créativité dont il va falloir faire preuve, ça peut être des éléments hyper sympas de votre relation aussi. Et vraiment, mon, mon conseil, c'est que ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans votre cœur. Ce n'est pas que la personne habite à un pâté de maison. Ce n'est pas ça le bon critère, selon moi. J'espère que je réponds à ta, à ta question, homme Ok, donc je vous propose qu'on récapitule cette partie qui était plus un premier éclairage mais vraiment qui me semblait très important pour que vous abordiez toute la chaîne de la rencontre euh, au bon endroit. Et la première chose dans ce récap, c'est quoi Ne pas hésiter à partager ses ressentis à la fin de la rencontre. Très important, vous ça vous permet d'ouvrir une porte, ça permet à l'autre de savoir, ça nous met dans, dans des bons auspices pour euh, la suite la deuxième chose, c'est que l'envie et l'authenticité sont les bases pour construire une suite à ce premier rendez-vous. Il n'y en a pas tellement d'autres que ça en fait, c'est celle là les bonnes bases. Et la troisième chose, je ne l'ai pas dit avec ces mots-là, mais je pense que c'est ça que vous avez compris dans, dans ce que je vous disais, c'est vraiment d'entretenir ce premier rendez-vous, d'entretenir la flamme entre les rencontres. Et si vous êtes d'accord avec tout ça, je vous propose euh, bah, de cliquer sur le cœur, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Eh bien écoutez, la première partie de ce live coaching euh, est terminée. Euh, restez surtout bien en ligne euh, parce qu'on va aborder la deuxième partie et là on va être du tac au tac, questions-réponses, questions-réponses. Je vais essayer de prendre un maximum de questions pour que vous ayez un maximum de réponses pour vous aider dans votre euh, quête amoureuse. Et ce que je veux d'ores et déjà que vous, euh, euh, que vous ressentiez vraiment et, que, et les petites graines qu'on est plantées aujourd'hui, c'est que la rencontre amoureuse, c'est un processus qui démarre dès les premiers échanges et qui ne s'arrête pas à la rencontre. Mais c'est vraiment un processus qui va être marqué par tous les éléments que je vous ai dit, euh, l'envie, la curiosité, l'ouverture, la découverte, l'authenticité, etc., pour vous mener sur le chemin de là ou des très jolies rencontres. Et je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses.